Il était une fois un jeune archer du nom de Hugo qui était parti dans une conquête afin de trouver un fameux chevalier qui permettra de sauver son humble château. Plusieurs jours, voire plusieurs voyages se sont passés pour retrouver ce fameux chevalier. Puis, un jour, il découvrit une taverne au nom de la taverne. Il rentra dans la taverne, à une mentallo puis s'assit sur la seule table où il y avait une seule personne avec une capuche très sombre. Alors, Hugo lui demanda. Eh hey, salut, euh, je cherche un fameux chevalier euh, pour aider mon château. Est-ce que tu l'aurais pas vu ?» L'homme à la capuche lui répondit. « Oui, c'est moi, le fameux chevalier. En quoi puis-je vous être utile ?» Parce que si vous je suis un problème de contenu euh, niveau type chevalier, donc euh, je me suis dit, euh, avec le fameux chevalier, je pourrais enfin réussir à conquérir euh, le monde avec vous. « Après une longue attente, l'homme à la capuche lui répondit, enfin. »« C'est d'accord. Et donc ?» Est-ce que vous êtes prêt à... mourir Hop là C'est bien, j'ai juste essayé d'attaquer un ennemi, Je vois qui derrière et qui se fait bolosser. Du coup, je vais pouvoir t'inviter et je vais pouvoir faire comme tous les youtubeurs qui présentent leur jeu, etc. Ah oui, on voit la différence. <rire> ah oui, j'ai un peu un meilleur équipement. Euh... <rire> oh putain, toi, t'es vraiment... Qui débute dans le jeu Alors, bonjour à tous, euh, c'est ce Geek. Aujourd'hui... Euh... Tu me dis quand tu commences l'intro, hein. Ouais <rire> Bonjour à tous, Parce euh, que du les... coup, tu Et moi, j'arrêterai, il euh, a pas de souci, j'arrêterai de parler. Allo Oui, oui, oui, je, oh, je rigole, je rigole je, je rigole, je rigole avec ton coupage de parole, je, je commençais l'intro et après tu fais <rire> Oh, t'inquiète pas, je me bute, hein. Et salut à tous, euh, bienvenue sur cette vidéo où je commence une présentation mais pas pour présenter euh, Mordo, évidemment, parce que tout le monde sait à quoi ça ressemble le jeu C'est J Pellerie, quoi, en quelque sorte Et je voulais dire euh, une dédicace à Lama euh, qui m'a offert euh, le jeu Je sais pas quand c'était fait, mais euh, c'était à euh, mon anniversaire Encore merci, Lama Et euh, vous avez entendu la voix Et oui, c'est le fameux ah. youtuber Et oui Merci AlexIcel86 d'être venu dans la vidéo, ça fait grave plaisir. Y'a pas de soucis c'est AlexXL86. Franchement, wow, j'étais mort. J'étais mort. <rire> j'étais au mordo Oh putain, y'a pas mordo Arrête parce que la première blague que j'ai pensée à ce jeu, c'était mordo rire, mais ça marchait pas quoi. Mordo rire, oh putain Vas-y, je suis sûr tu seras même pas capable de mettre ça en titre de vidéo. Ah On m'a pris une arme là j'ai ouvert un coffre et tu m'as pris l'arme, t'es un malade <rire> T'es un malade Mais là je vois qu'en fait il y en a un, il se, il se fait plaisir. Là il est à la vague 12 et en fait on la rejoint en pleine partie Ça débute bien le jeu Faut essayer de trouver une armure là. Ça doit être dans le coffre épique, je vais l'ouvrir oh, En plus oh. c'est vrai t'as un bouclier, boîte à outils Ah non c'est pas ça que je voulais Ah oh. ok, je viens de comprendre à quoi il marchait le bouclier Allez, vas-y on va aller chercher Ah t'as déposé ton bouclier ici oui, je savais c pas si c'était très utile mais ça fait un petit style. Moi je suis plus là pour la déco qu'autre chose. Alors je sais pas si tu vois à gauche mais il y en a plein. Ouais je vois. Allez on va se les faire. Allez, un par un. Je l'ai déjà loupé. <rire> J'ai <Je l> <rire> bon, essayé la de l'attaquer par derrière mais ça n'a pas trop marché. Vas-y ah. il est trop fort Moi oh, ça va j'arrive à me gérer <rire> Hop là la jambe se si tué par une épée bâtarde bah, Attends ils sont où du coup les autres Bah tu les as peut-être déjà tous tués, t'as pas fait gaffe, t'as foutu un coup d'épée <rire> <tout ça. rire> Merde il a coupé une jambe d'un pote, vite <rire> Attends il faut pas que je t'ai qu'à mon ami du coup, attends Allez, strike Merde Non Ça y a ton pote qui vient t'aider Hop là, là la jambe, c'est bon Allez, chacun son tour Hop là Vague maîtrisée, ouais bon, moi moyen quand même Je <rire> suis quand même mort euh, dès le premier combat quoi, mais bon Vague maîtrisée hein. Pourquoi ma touche 2 ne veut pas marcher, quoi? Parce qu'ils me disent euh, que la touche 2, c'est bon, mais. il y a un souci de langage sur ce jeu, mais. Saloperie de QWERTY, là. Ouais. Saloperie de T-shirt à. <rire> Hop là. C'est bien, je, je voulais aider mon pote et je me fais quand même agresser. Putain, je me tape un gros balourd, là. Eh, hey, salut! Wouah Je Sur combien? Mais putain Mais je peux rien faire Mais putain <rire> Putain ils étaient Moi je me suis aussi fiché par un gros là, grand-mère là. Ouais j'ai vu ça, c'est moi qui te l'ai ramené, j'ai fait. Putain <rire> <rire> Mais pourquoi tu me laisses ça tous emmener Moi je me battais à un contre un, t'as ils sont 12 Ah mais lui c'est celui qui a fait tous les kills non Ouais. Ah bah oui c'est le premier. Oh là là mais il est oh. trop fort. Il connaît les glitchs. <rire> On croirait les tutos euh, sur euh, Black Ops à l'époque pour tuer les jeux. <rire> Alors aujourd'hui tuto euh, farm de points. Wow, le wow, le six. Bienvenue au Jeux olympique du tir à l'arc, nous sommes au troisième tour de la finale. Le joueur américain euh, One Tap Machine essaie de viser la cible. C'est la troisième fois qu'il enchaîne le sac du milieu. Ah, faut dire qu'il a la tête dure. On se souvient en 96 lors de sa performance lors des Jeux Olympiques. Ah, il a réussi. Maintenant, il passe sur une autre cible. Ah ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment du beau sport. Même si bon, cette année, il est vrai que à cause du Covid et des gestes barrières, ils n'ont plus le droit de bouger. Exactement. Donc c'est pour ça que ah. l'archer est au-dessus. Ah, apparemment l'archer oui. a plus de, de munitions. Il doit passer aux 100 mètres du coup. Du coup, il s'approche si des. On rappelle, hein, c'est 100 mètres, mais 100 mètres. Et Voilà, il enjambe. Il a réussi le 100 mètres. Maintenant, il prend une potion. Oui, voilà, les, les spectateurs qui ont donné des boissons au candidat. Ah, il prend un raccourci. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé dans cette épreuve, Philippe. Ah, ah, oui, première flèche ratée. Si bon. Comme quoi, en bougeant pas, ça marche. Mais en bougeant, il y a des difficultés. Ah Oui, hein, dès qu'on dès qu avance dans l'épreuve, ça devient plus compliqué. Ah. Et on repasse au tir mobile. Ils visent la tête. Ah, Je veux dire, ils visent la cible. Euh... Ils visent la cible, oui. En effet, ce ne sont pas des vrais gens, nous le rappelons. Ah, c'est bon. Incroyable. <rire> Et maintenant, et maintenant, c'est parti, tous les joueurs sont disponibles. <rire> et les joueurs, oui, de son équipe qui reviennent. On le rappelle, hein, c'est le principe. Ouais. C'est un ballon prisonnier, évidemment. Attends, je vais faire comme lui. Je vais essayer d'apprendre euh, de ce qu'il a fait. Montre-nous ce que t'as appris. Allez, c'est parti. C'est okay, bon. Ça va. Alors, dis-moi les malins. Et t'as trouvé cette technique tout seul Ouais. Incroyable. Incroyable, putain. Il faudrait que je fasse une vidéo de tuto. Hein. Ah, il bouge un peu quand même, hein. il y a un peu de challenge. Ah oui, il fallait pas trop bouger, hein. Regarde, voilà, comme ton ami. Ouf ils se prennent une flèche dans la gueule et après ils parlent, ils font la conversation <rire> Oui, donc je te disais hier. Euh... Ouais, le... le café était pas bon hier, hein. Ouais, franchement, c'était un chiant, c'est une histoire comme euh... euh Ah bon, <rire> Maintenant je suis tout seul, hein. <rire> ah, c'est bon, il y a Gérard, ça va, Gérard Ah, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, ça va, euh... Sorte, qu'est-ce que tu penses de la voisine Qui parle comme ça dans la rue, genre, qu'est-ce que tu penses de la voisine <rire> Les mecs du quartier. <rire> ah, vite, on retourne à la base. Vite, un peu de parcours là. Ah ils sont mmh. tous coincés là-bas Ah j'ai une nouvelle strat en vrai. Et ça c'est une vraie strat là. Faut juste que je me fasse pas surprendre par un ennemi derrière mais... Putain de merde une lance Non coup. y en a un qui est intelligent Non je voulais me soigner J'étais vraiment le dernier Oui ah, il fallait me dire, parce que moi je me brûlais, je me faisais pas... Bah, écoute, euh, je vais, je vais peut-être tu t'es dit y a l'autre façon, il est trop fort ouais. <rire> Ah c'est bon, elle est meilleure ici en fait Ah voilà c'est bon, là c'est en train de chercher. Contrebande. Ah. Ah vous j'étais du serveur, euh, serveur is full Ah putain j'étais serveur is full <rire> C'est bien Alors, il nous emmène euh, sur un serveur mais il est complet en mais fait plein. On vous a trouvé un serveur, par contre vous devez repartir parce qu'il est plein man. Refaites une recherche J'ai mis un piège à ours, c'est s'est Merde Merde je <rire> suis con je savais pas que ça m'attaquait moi <rire> <rire> <rire> Ta gueule, tu sais le mec il lance finage dessus Ta gueule putain, <rire> <rire> ta gueule avec sa guitare Vas-y je m'en fous je tue le joueur j'en ai marre <rire> ok, c'est moi qui deviens celui qui fait la musique. J'ai l'impression que tu vas moins bien jouer que lui, est-ce que je me trompe Ah ouais c'est génial. Comment s'appelle cette chanson Ça s'appelle... Euh... Immortel. <rire> J'aime bien avec mon, mon autre lutte là, il, il tourne autour et moi je reste au centre. et bien c'est que du coup les gens ils croient que tu joues bien parce qu'il y a l'autre derrière. il a un qui m'a protégé quoi. Ah yes on ouais. a gagné. Ça c'est ma chanson bâtard. Bâtard, ma chanson <rire> bâtard immortel. Hop là Oh Long shot Et j'arrive de kill surtout Maintenant je vais descendre parce que sinon ils vont me dire que je campe. <rire> je... T'as cru que j'avais pas vu ton petit mot dans le chat là J'ai rien fait fais des notes de Bon c'est trop tard mais faut le venger maintenant. Ah putain ouais, là j'ai plus... plus de balles j'allais dire mais j'ai plus de flèches. Je, pas... je prends la K <rire> Attends je vais... je vais changer là, je vais prendre la voix. Ah merde tu j'étais trop longtemps dans la base, j'ai pas fait gaffe. Ah, oh, t'es mort. Ah, la honte. Eh, <rire> regardez, il est mort bêtement. Plutôt que de pleurer ma mort, il se moque. Quelle indignité. Je vais vous lire mon livre. <rire> Sur Audible. <rire> ah, putain. Audible, aide-moi. Ah Audible. <rire> Vite. Vite, lis la page. <rire> Bonjour à tous, c'est Hugo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire Le Temps des Tempêtes par Nicolas Sarkozy pour cette fin de vidéo. Les tempêtes m'ont toujours fasciné. Enfin. J'étais comme hypnotisé par les éclairs, par la violence du vent, par le déchaînement des éléments naturels, par la hauteur stupéfiante des vagues qui déferlaient sur les plages de sable fin de la côte atlantique où je passais mes vagues.